Et bonjour à tous mes chers abonnés. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est encore une vidéo spéciale. D'ailleurs, j'en fais beaucoup. J'ai dit beaucoup ce mois-là. Si vous voulez me conseiller, allez-y. Bref, là n'est vraiment pas le sujet. Aujourd'hui, je vais vous présenter une, une autre communauté Amino. Bref, je suis inscrit à beaucoup de communautés, mais celle-là mériterait de survivre un peu. Et c'est vrai. D'ailleurs, aujourd'hui, euh, c'est une vie. C'était un peu une demande spéciale que j'ai pas pu réaliser il y a un, un mois vu que j'avais pas de temps mais comme j'ai le temps alors j'ai décidé aujourd'hui de la réaliser en une vidéo alors analysons cette chaîne proposée par une personne sur ma communauté bref c'est lui même qui l'a fondé si vous ne connaissez pas amino laissez-moi vous présenter alors où oui, il y a des chats il y a différents trucs vous pouvez même créer des chats Et par contre il faudra voir avec un peu les règles Parce que ça dépend beaucoup Par exemple ici vous pouvez changer votre humeur Et Vous pouvez aussi d'ailleurs voir Les membres Si vous regardez Il y en a qui sont des leaders, des curateurs Ou des simples membres Mais quand même alors ça a l'air vraiment d'une communauté avec beaucoup de sondages et beaucoup de photos. Par bah, exemple, ici, quelle est la réitération ah, si Vous voyez, c'est un sondage. Et ouf, ce serait pas mal en zine. En vrai. Donc vous pouvez faire beaucoup de choses ici quel coup vous préférez par exemple pour... mmh. et oui, dans notre communauté et donc vous pouvez voir Il y a différentes sections aussi. Il faut bien les explorer. Hein? Parce que ça, ça peut être un moyen rapide. Vous pouvez même créer aucun quiz pour l'instant, mais j'espère qu'il y a quelqu'un, moi honnêtement, j'espère que dès que quelqu'un verra cette vidéo, si ça lui intéresse, cette communauté, qui viendra faire des quiz. Parce que c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, il peut aussi avoir des dossiers partagés. Loup et comment ça Donc, vous voyez ici, c'est un exemple. Donc, il y a toutes sortes de choses. Je suis sûr qu'il va de devenir encore plus grand avec le temps. Oups, revenons ici. Alors, voilà. Je voulais juste un peu vous montrer, quand même, juste pour que vous le sachiez, il n'y a pas, pas qu'une communauté Amino, il y en a plusieurs d'ailleurs. Je vous incite à beaucoup aller les voir. C'est très intéressant Amino, il y a beaucoup de choses, vous pouvez gagner de l'argent, des trucs, Mais des dépôts. C'est une communauté, si vous aimez les sondages, ne ratez certainement pas cette communauté. Parce que, croyez-moi, vous avez peut-être manqué le meilleur des, des sondages. Et ça, je peux vous dire, c'est très spécial. J'ai rarement vu. C'est sûr qu'il faudrait un peu diversifier les idées. Mais au moins, ça a l'air quand même assez clair. Bref, si je fais une analyse et que je vous incite un peu à aller venir... Techniquement... On va dire... Il y a quand même beaucoup d'originalité, mais pour les sondages, ça se répète un peu, il y a quelques trucs. Oui. Je donnerais 8.5 sur 10, c'est-à-dire 85%, ou sur une note sur 20, ça sera à peu près 17 sur 20. Enfin bref, j'ai plus grand-chose à vous dire. Sur ce, c'était le Wastre plus grand fan de Ninjago. Au revoir tout le monde, et à la prochaine vidéo